Salut Baptiste, alors Baptiste a travaillé sur l'enquête transport, c'est-à-dire une série de discussions collectives, notamment sur les transports en commun et le réseau de transports en commun. Euh, alors, donc déjà, il faudrait que Baptiste, tu nous expliques un peu pourquoi euh, vouloir euh, retravailler sur un schéma de transports en commun, puisque euh, les transports en commun à Nantes ont plutôt bonne réputation, non oui, comme tu dis, c'est un, un réseau de qualité dense qui permet de faire le tour de, la, de Nantes. Mais aujourd'hui, pour augmenter le nombre de voyageurs, il a atteint ses limites. Prenons un exemple, euh, si on habite à, à Zola et qu'on qu travaille à, à Doulon, bien actuellement, on met 45 minutes. Et en fait, c'est dû au, euh, au schéma en étoile de transport de Nantes actuellement. Et nous, on souhaite sortir de ça. Alors attends, quand tu dis schéma en étoile, c'est le fait que tout passe par le centre, hein, c'est ça que je ouais, veux dire Exactement, okay. Et du coup, pour en sortir, qu'est-ce qu'on qu -ce que, qu -ce qu propose C'est de construire une ligne de, en voie propre sur le boulevard du 19ème et ainsi qu'une piste de cyclable express. Euh, et du coup, quand tu parles de ligne en voie propre, ça veut dire quoi exactement Eh bah, ben, en fait, on commence, on pense à un, à un tram. Mais avant de financer le tram, on veut quand même faire une expérimentation et on souhaite faire ça en ligne de Chronobus, qui sera évalué par les usagers, par des comités de comités ou assemblées d'usagers. Ok, super. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous montrer Et puis, ça, on va voir aussi euh, les fameux boulevards du 19e Yes, bien sûr. Donc, le projet de ligne, c'est sur le boulevard des 19e. Donc, ça commence ici. On croise juste ici, à son terminus, le C1, sur la gare de Chantenay. Après, on prolonge ici, sur toutes les boulevards. Donc là, on croise la ligne 1 de tram. On prolonge, on prolonge. Hop, on arrive à procès où on croise le C6, une première fois. On arrive à rond-point de Vannes, on croise le T3, le tram 3 pardon. À rond-point de Rennes, on croise le C2. À Saint-Félix, on va croiser le tram 2. Là, on arrive à Belge-Montbazon sur la ligne du C6 une deuxième fois. Le C1 à rond-point de Paris une deuxième fois. le tram 1 à Doulon et le C3 à Doulon également et le terminus du, de la ligne serait ici au niveau de, du, boule, du boulevard Sarrebruck. Le, le projet de Navibus qu'on veut ici donc qui va vers 30 nous, qui fait Gare de Chantenay Et alors Il me semble qu'ici il y avait un projet d'extension, enfin de rallonger le C7 pour que ça croise aussi euh, les grandes boulevards. Exactement. Euh, le C7 qui termine à Souillarderie ici, on souhaite le prolonger sur la route de Sainte-Luce, là, tout ici, et du coup il y aura un croisement du C7 pour direction Sainte-Luce, donc voilà on croise à peu près… Euh, 8, lignes de, 8 autres lignes de bus et euh, donc toutes ces lignes de chronobus et tous, les, et tous les trams à Nantes. Super. Donc si on récapitule, on le, cette ligne croise 3, les trois lignes de tram, cinq lignes de chronobus et en plus, 8 lignes, de, 8 lignes de bus. Par ailleurs, on souhaite mieux desservir les zones d'activité, par exemple, de Paris 10 et d'Atlantis en prolongeant la ligne de C1 et de C6. Ok, super. Un autre projet par rapport au réseau de la oui, augmenter les fréquences, par exemple, celle des lignes périphériques. Ok, super. Donc on a parlé de reconfigurer le réseau de transport à pour sortir du réseau en étoile. On a parlé d'augmenter les fréquences. Et maintenant, on peut parler d'un autre levier, celui de la tarification.